Je suis assez excité aujourd'hui parce que bah ça y est en fait euh, eh ben, Emmanuel Macron a enfin dévoilé son projet politique, enfin son, son, son programme économique essentiellement, C'est enfin, des mesures, hein, des, des, des, des, des promesses, enfin des, euh, une, une liste de courses traditionnelle que balance aux Français quand on n'a pas de projet, de vision politique. Mais quand même ça sert de projet et puis comme c'est pas le centre d'une action politique comme dirait Macron, euh, c'est pas très important quoi. Et, euh, et du coup bah voilà il l'a fait, il l'a enfin fait. Et devine quoi Macron, là, son, son programme, il l'a piqué à Fillon, en fait. Eh ben, ouais, voilà, c'est lui le plan B. Ah, surprenant, hein. Du coup, si ça n'était pas assez clair avant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus évident. Hein Macron, homme politique ni de gauche ni de droite, est en fait ni de gauche ni de gauche. Oui aidé d'un lexique plutôt lissé, un peu avec des mots-valises, on y met ce qu'on veut à l'intérieur, genre pour plus de liberté, pour plus d'entreprise, pour plus d'économie, la la la la tu vois, et bien en fait, il tente tout simplement de faire passer la pilule ultra-libérale, mais qui ressemble plutôt à un suppositoire de la taille d'une matraque, tu vois, pas le topo, mais avec le sourire, super sourire ah là là là là. Et ça y va avec des chiffres dingos, hein, genre 25 milliards d'économies, il hein, faut comprendre, de coupes budgétaires dans la sphère sociale, comme ils l'appellent. Donc euh, déjà 15 dans les assurances maladie publiques et 10 dans l'assurance chômage, tout en supprimant 120 000 fonctionnaires alors qu'il nous faut faire tout le contraire hein. tuer la sécurité sociale qui nous permet de vivre mieux tous ensemble depuis maintenant 70 ans et en passage hein, investir dans l'abrutissement général en supprimant de, des postes de, de professeurs dans les écoles parce que oui un professeur c'est un fonctionnaire hein. le but étant je le répète hein, pour les oreilles faiblardes de continuer ce qui est fait depuis des décennies donc tout privatiser à tour de bras c'est à dire donner à des entreprises privées la gestion de ce qui est un bien vital commun est en première ligne la sécurité sociale tu sais le petit truc solidaire qui nous permet de naître à l'hôpital dans de bonnes conditions de pouvoir se soigner de pouvoir se protéger face aux aléas de la vie durant toute la vie jusqu'à la retraite et jusqu'à la mort et vous savez ce que ça donne quand on privatise regardez les sociétés d'autoroutes françaises la sncf, la poste, les sociétés de gestion des transports en commun des déchets, des eaux, des énergies etc tous ces services d'intérêt public, d'intérêt général, de bien commun, rendus privés sont exclusivement exploités pour des intérêts financiers, de l'argent sans aucune limite. Qui ne s'est jamais plaint du prix exorbitant des payages autoroutiers Qui ne servent d'ailleurs même pas à entretenir le réseau Non, ça c'est nos impôts encore une fois. Qui ne s'est jamais plaint des retards de train, des lignes supprimées, des gares supprimées alors que les tarifs de la SNCF ne cessent d'exploser qui ne s'est jamais plaint de sa facture d'énergie ou d'eau qui ne cesse d'augmenter de façon continue alors que d'un côté le nucléaire est toujours omniprésent et nous condamne et que 2,8 millions de français boivent toujours aujourd'hui de l'eau au robinet qui est polluée Qui ne s'est jamais plaint de la fermeture des bureaux de poste de proximité et de l'augmentation du prix du timbre Qui ne s'est jamais plaint de la régression de l'offre et de la qualité des transports en commun alors que le prix du ticket ne cesse de coûter plus cher je m'arrête là ou je continue Parce que du coup, des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Vous avez compris l'imposture de la privatisation Le double discours, tenu par les mêmes personnes On veut à la fois nous persuader qu'un service géré publiquement n'est pas rentable, mais qu'il le devient magiquement dès qu'il profite à un patronat coté en bourse. Grands patronats et grands élus qui sont comme larrons en foire la plupart du temps, à se renvoyer l'ascenseur hein, régulièrement pour sauvegarder ensemble un système dans lequel ils se gavent. Il y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos. En leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent C'est celui de ceux qui se gavent C'est celui de ceux qui se gavent. Gave. Et nous, on y perd tous, doublement, triplement. On y perd en qualité de service, voire parfois en service tout court, avec la suppression pure et simple de classes dans les écoles, d'écoles, de services dans les hôpitaux, euh, d'hôpitaux, mais aussi de bureaux de poste, etc. On perd en emploi, car une fois privatisé, bah, ça devient une entreprise, et l'entreprise, elle, elle veut faire croître son bénéfice et gaver ses actionnaires, et donc du coup, on licencie à tour de bras, même si on fait des bénéfices. On perd en pouvoir d'achat. Car il faut toujours payer plus cher pour un service égal au mieux et inférieur au pire. Et c'est souvent inférieur au pire. Et ne parlons pas des chanceux employés qui resteront dans ces entreprises, qui seront broyés toute leur vie à générer toujours plus de richesses en en gagnant toujours moins. C'est clair, tout ne se vaut pas. Un service public n'est pas une entreprise. L'état n'est pas une entreprise. L'argent n'est pas un but mais un moyen. En bref, Emmanuel Macron, c'est François Fillon avec un sourire en prime. Ça passe mieux quand on sourit. Pas sûr. On a besoin de professeurs, de policiers, de pompiers, d'éducateurs, d'infirmiers, etc. Et on a besoin de budget pour pouvoir leur donner le matériel nécessaire et les formations qui leur permettent d'être meilleurs, efficaces dans leur mission d'intérêt général. On a aussi besoin de traitement des déchets, des eaux, de l'air, tout ça, d'une façon claire, pure, efficace. C'est le socle qui est nécessaire, qui garantit obligatoirement le fait que la société sera pérenne demain. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et que souhaite faire Macron Supprimer 120 000 postes dans ces domaines. C'est surréaliste. Mais bon, hein, ma Fillon disait vouloir supprimer 500 000 <rire> fonctionnaires, tu vois le topo. Et puis même dans tous les cas, ça reste la suite logique hein, de ce qu'on fait depuis des décennies. Mais l'opération est assez maligne, hein, parce qu'en fait en supprimant des postes de fonctionnaires aujourd'hui dans les services publics, on les fragilise demain et on rend crédible la solution de la privatisation après-demain, tu vois, en disant « bah ça marche pas, il faudrait peut-être privatiser ah, ». Mais bien sûr que ça fonctionne hein, ce travail en nous prenant pour des cons, hein, parce que pour le coup c'est en misant sur le fait qu'on qu soit cons et qu'on s'en rend pas compte, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut militer pour sauvegarder la sécu comme elle l'est et en contraire, la renforcer. Parce qu'on fera bien la gueule demain quand tout sera privatisé, qu'il faudra obligatoirement, comme aux USA ou en Suisse, là, je vis juste à côté, hein, euh, qu'on devra obligatoirement prendre des assurances de santé privées qui coûtent euh, tous les mois une, une somme folle, qui nous couvriront moins bien que la sécu publique et qui ont des franchises complètement dingues. Non mais là, par exemple, je, je vous dis, hein, je vis près de la Suisse, à côté de Genève, et je côtoie du coup des Suisses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas soigner, littéralement pas soigner. Malgré leur salaire, une fois qu'ils ont payé leur loyer, qu'ils ont payé leur assurance santé privée, qui s'élève à 3, 4, 5, 600 balles par mois, 600 francs, ce qui fait 600 euros, hein, peu de choses près, hein, c'est quasiment la même chose. Et qu'une simple, qu simple consultation d'un médecin généraliste en Suisse, c'est 100 balles. Oui, 100 francs minimum, ça fait 95 euros hein, quand même pour te dire. Hein. Et donc du coup avec ta franchise, malgré ta somme euh, mensuelle énorme pour ta, ton assurance privée euh, de santé, et bah, ta franchise elle est quand même à 1000 balles, Bah tu te soignes pas, tu peux pas. Et de l'autre côté, tu as des gens qui gagnent beaucoup beaucoup de fric et eux bah, ils se soignent sans problème et qui se payent euh, des médecins les meilleurs euh, du coin. Tu vois, il y a une inégalité qui est injuste et qui s'accélère et qui ne durera pas éternellement. Bref, c'est de la folie, pure et simple. Hein. Mais Macron n'est pas le seul à jouer à ce petit jeu. Hein. Du FN au PS, en passant par tout ce qui est au milieu, c'est la règle d'or, l'austérité. Nommée ainsi clairement ou autrement, hein, on parle des fois euh, de serrer la ceinture, euh, d'effort, euh, de sacrifices quand c'est le plus dur, tu vois, ou d'économie tout simplement, hein, voilà. L'austérité reste l'austérité. Et c'est une merveilleuse façon de créer la précarité et de la maintenir. Méthode ô oh, combien parfaite pour tenir les populations en laisse. Et l'Europe des traités nous y pousse. En travaillant et en consommant, nous sommes réduits à une population de créateurs de richesses qui ne nous profitent pas. Maintenant, non, parce que tout ou presque finit sa course dans les poches d'une caste ultra-riche que l'on assiste par notre action, tu vois, comme ça, et que l'on rend puissante. Ces ultra-riches qui deviennent alors ultra-dominants, hein, c'est une logique implacable, et qui sont capables de racheter des médias, rappelons au passage qu'ils sont à peine 9 personnes en France à détenir quasi tous les médias du pays, et de corrompre le monde politique à travers le travail de lobbyisme, par exemple, essentiellement d'ailleurs, afin d'obtenir le pouvoir ultime de modeler le monde en fonction de leurs propres intérêts financiers et de contenir au passage toute révolution. Mais jusqu'à quand Quand je dis que le PS, le Parti Socialiste, fonctionne économiquement pareil que la droite, c'est un fait hein, que l'on peut observer très régulièrement dans la presse, voilà, c'est un fait palpable. Dernier exemple en date, hein, criant de vérité, la privatisation des radars embarqués sur nos routes. Oui, vous avez bien entendu, hein. voilà, l'État, le gouvernement, là, le PS, est en train de privatiser ce qui a été public jusqu'alors, donc la gestion des radars mobiles, pour pouvoir euh, mettre des contraventions à, aux automobilistes sur la route. Attendez-vous donc, automobilistes à payer plus souvent des amendes, les payer d'ailleurs aussi plus cher, et comme ça rapportera en finale, comme d'habitude, moins à l'État, ben attendez-vous aussi à payer plus d'impôts pour pouvoir combler le manque à gagner. C'est à chaque fois la même chanson. Comme c'est le cas depuis des années avec les cadeaux fiscaux qu'on fait aux entreprises, en ce moment depuis, euh, depuis Hollande, sous Hollande le CICE, le Crédit d'impôt à la compétitivité des entreprises qui offre chaque année des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux donc du coup d'exonération euh, sur les impôts aux entreprises sans aucune obligation sans aucune contrainte. C'est-à-dire que on leur donne de l'argent, tu vois, et on leur demande pas euh, de faire quelque chose en retour, tu vois. On, euh, le but étant qu'ils créent, euh, qu'ils investissent, qu'ils créent de l'emploi, qu'ils ne délocalisent pas, etc. Mais non, euh, on leur donne l'argent et ils le font s'ils veulent, ils ne sont pas contraints à le faire. Et ben ils l'ont pas fait. <rire> ben non, depuis des années, ils encaissent. je sais plus, je crois que c'est 40, on 40 et 80 milliards par an, et, et puis, et puis c'est tout. Et les dividendes aux actionnaires explosent et ils continuent à licencier à tour de bras des milliers d'emplois. Depuis ces dernières années, la France, elle est un des meilleurs pays dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on donne de plus en plus, les entreprises donnent de plus en plus de parts de leurs bénéfices à leurs actionnaires. N'investissent pas et ne créent pas d'emplois du coup. Tu vois, c'est vraiment, c'est dingue, c'est complètement fou. Là, il y a quelques semaines, Airbus qui est une des sociétés qui du coup aussi bénéficie du CICE, ben, a annoncé un plan social. De, de, de licenciements de centaines de personnes en France alors qu'ils sont bénéficiaires ils gagnent de l'argent par millions par milliards c'est incroyable et on laisse faire bah ouais parce qu'on est assez, on est, on, est cons. <rire> on, on, on, on se révolte pas et quand on se révolte et que ça en vient à déchirer une chemise d'un de ces cols blancs tu vois pour pas dire autre chose et bien on condamne le gars qui a déchiré la chemise on condamne pas les gens qui, euh, qui, qui, qui, qui créent cette violence là c'est le monde marche sur la tête enfin c'est juste incroyable tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de se dire anti-système pour l'être. Hein. Surtout quand les actes et les faits indiquent le contraire. Tu vois, Marine Le Pen se dit anti-système alors qu'en tant qu'eurodéputée, alors qu'elle n'aime pas l'Europe, elle est bien eurodéputée, elle est contente, eh ben elle vote une loi pour pouvoir protéger les évadés fiscaux. Hein. Tu vois, c'est quand même pas très, très anti-système ça. Ou alors là, il y a aussi Marianne qui a calculé que BFM TV diffusait autant de Macron que de Mélenchon, Fillon, Hamon et Le Pen réunis. Hein, le candidat anti-système... Alors que dans la réalité, le mec, il a quand même du mal à remplir ses salles. Le 18 février dernier, à Toulon, 1200 personnes sur les 2000 attendues, Et à trouver des militants sur le terrain. Et côté une des magazines, on ne peut pas dire que le candidat anti-système a le système contre lui. Alors, Emmanuel Macron, candidat anti-système de notre côté Ou candidat des puissants qui souhaitent le voir à l'Elysée pour servir leurs propres intérêts financiers Voyons qui sont ces supporters et ça pourrait peut-être répondre à la question. François Patria, député et sénateur PS depuis 36 ans Renaud Dutreil, député depuis 23 ans, créateur du RSI Bernard Kouchner, ministre et député depuis 25 ans Jean-Claude Boulard, député et sénateur PS depuis 29 ans Jean-Pierre Sueur, député et sénateur PS depuis 36 ans Corinne Lepage, ministre et député depuis 22 ans Nicole Bric, sénatrice, député et ministre depuis 20 ans Jean-Michel Baillet, député et sénateur depuis 39 ans Gérard Collomb, député et sénateur PS depuis 31 ans Jean-Paul Huchon, apparemment du PS depuis 40 ans, condamné pour prise illégale d'intérêt, officier de la Légion d'honneur. Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Alain Minck, visionnaire et conseiller des grands patrons depuis 35 ans. Daniel Cohn-Bendit, sophiste depuis 1968. Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Alexandre Bompard, multimillionnaire, patron de la Fnac et de Darty. Françoise Holder, multimillionnaire et fondatrice des boulangeries Paul. Claude Bébéard, multimillionnaire et créateur d'AXA. Yves de Kerdel, patron de Valeurs Actuelles. Xavier Niel, milliardaire, patron de Free, copropriétaire du Monde, de l'Obs et de Rue 89. Vincent Bolloré, milliardaire, président du groupe Bolloré, propriétaire d'ITLC. Canal, Pierre Berger, milliardaire, entrepreneur du luxe, copropriétaire du monde de l'Obs de rue 89, Bernard Arnault, milliardaire, patron du groupe LVMH, propriétaire de Radio Classique, Le Parisien, Les Échos, Patrick Drahi, milliardaire, patron de SFR, propriétaire de Virgin Mobile, BFM TV, RMC, Libération, L'Express, Marc Simoncelli milliardaire, fondateur de Mythique. Je crois que voilà, hein, on ne peut plus clair maintenant. Hein. Mais est-il crédible Juste deux secondes d'oser espérer autre chose d'un ex-banquier d'affaires de chez Rothschild. Ben justement, demandons au directeur de la banque Rothschild de nous en parler. Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été euh, la révélation immédiate. Ce jeune trentenaire avait euh, pas seulement des capacités intellectuelles euh, littéralement extraordinaires. Je lui ai dit, écoute, euh, ne cherche pas plus loin. Euh, tu es fait à se considère que tu es fait associé dans cette maison. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça, c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, communiquer, c'est-à-dire à raconter des, une histoire. Donc, on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de. Comment ça, les... Pas de manipulation de l'opinion, mais de... Un petit peu. Bon, je crois que là, on peut dire qu'on a fait le tour de la question et qu'il n'y a plus aucun doute permis sur les véritables motivations de ce col blanc de Macron qui est capable de tout pour gratter quelques voix et servir ses maîtres, hein, et jusqu'à aller faire du pied à la folle de Frigide Barjot et sa malice pour tous. Au même titre que Fillon et Le Pen, c'est la soif du pouvoir qu'il fait saliver et les mêmes forces financières qui l'aident à s'en rapprocher. Quant à Hamon, il est sans doute trop occupé à distribuer des postes députés ouverts en échange du retrait de Jadot, ou alors à faire des selfies avec des potes au dîner immonde et mondain du CRIF. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, parce que bon, ça fait toujours plaisir d'un côté, et de l'autre, plus il y a de pouce bleus, plus la vidéo devient virale et est suggérée aux autres internautes sur YouTube. Donc c'est plutôt cool, tu vois, c'est le but que ce soit vu par le plus grand nombre. Je t'invite aussi expressément à me laisser tes réactions et tes commentaires sous la vidéo, là, juste en dessous, dans l'espace commentaire. Très pratique. Et pour finir, abonne-toi à ma chaîne en cliquant juste là. Même sur ton téléphone, ça fonctionne. Et à la prochaine. Ciao, bisous.